Vous savez, dans les LGUHC, il y a un rôle que tout le monde souhaite avoir, un rôle qui est emblématique, un rôle qui est présent depuis maintenant beaucoup de saisons, un rôle dont tout le monde rêve, et tout le monde veut ajouter à son palmarès une victoire avec ce titre. Est-ce que ce serait pas une nouvelle vidéo Oui, oui, oui Bonsoir à tous, c'est Bichard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo SGEH un peu spéciale et vous allez le voir. Hum... Jure, c'est maintenant. Dis où là, c'est maintenant Comme ça, à la d'entrée Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis assassin. Enfin, ma dernière vidéo assassin, elle date d'il y a maintenant... Ça date, t'as vu Mais malheureusement, ce ne sera pas tout. Si tu gagnes, je t'offre mes fesses. <rire> Avec plaisir. J'ai fait la compo. Il y a pas de trubillon, les amis. Il y a pas de rublions. J'ai aucune chance que ma game soit gâchée. Ah merde, putain, y a un couple. Yes Oui Bon, par contre, euh, je vous le dis, ça fait depuis un an et demi que j'ai pas été assassin. La dernière fois que j'ai été assassin, c'était dans une game City World, qui est sortie en vidéo sur YouTube, d'ailleurs. Nous arrivâmes au 0-0, tous ensemble, dans la bonne humeur et dans la joie. Et nous allons découvrir les joueurs de la partie. En vrai, euh, je pense que je risque d'attaquer tout. Oh, bon. Et... <t 'en> Attends, on va te baiser, toi T'es mort, ouais ah ah, là. Il est mort, lui, il est mort. Donne ton goûter, là Comme si la tâche n'était pas assez difficile, je suis en couple. Cela veut dire que si l'un d'entre nous meurt, l'autre meurt directement. Il va falloir donc jouer à deux. Jouer avec les slash dons pour se donner de la vie. Savoir le rôle aussi de Sherim, car cela va être important pour la suite de la partie. Dans tous les cas, nous allons devoir gagner seul, parce que je dois gagner seul. Il va falloir maintenant trouver le Cupidon, afin d'avoir un troisième allié dans cette partie. Salut Les amis Salut <rire> tout ce que Comment as ça va Bien. Pourquoi Pourquoi pourquoi J'ai pas de ma gueule, là. envie de me tailler les veines. Tu <rire> jure t'as envie de te tailler les veines là Bah rôle je de merde, c'est suis... pour ça Non non j'ai un bête de rôle. <rire> c'est ça le problème. Qu'est-ce que t'es Monte Je suis assassin. Faut que <rire> je peux foncer dans le tas là. Wesh les gars Ah no oh, c'est moi Comment tu vas Ça va et toi ah, super hein bah ouais, c'est super Parcèm Ca fait beaucoup Non non, mais c'est ça... sur le dp gym Ah c'est Ah c'est peu... sur le Je <rire> me suis dit ah oui L'article Oh ok ok j'ai cru que t'aimes bien sérieux je... C'est quoi le rôle charmeuse Non, c'est ah, le un comptos pardon C'est le pack sur c'est c'est trop cher <rire> de connecter C'est mon épaule à la Qu'est-ce qu'elle démarre C'est <rire> un en couple avec Chérie, un truc comme ça. Oh non, oh ça, fait, ça fait au ah moins 15 minutes qu'on est qu ensemble. Est à 60, j'aurais dit OK, il y a. Allez, ah on fait se se fait le salvateur fait... Ça, fait 3... ça fait 5 minutes qu'on est ensemble, frère. Oui, <rire> oui, oui, oui, oui, Ça va de euh... 15 à 5. <rire> toujours. Oh! oh Allez, on fait des groupes, on fait des groupes, on fait des groupes. J'ai le pire rôle pour la première, sérieux, <rire> ouais, es sérieux Ouais, t'es sérieux Ouais, Bichard, hein. Bichard, hein. Tu t'as fait là Ouais, Bichard. C'est pas ce que tu crois <rire> <rire> Il était quoi le rôle, les gars Je l'ai pas vu <rire> Bah, regardez, en fait. Bah, si, si. Bah, il était loup-garou, en fait, hein. Vraiment, il ouais, était le garou Il était le garou est le il, était, il était le garou, je te promets Mais dites-moi Mais putain, mais j'ai pas eu le rôle Il bon, était alors. le garou Ah d'accord, bah, bah, ah non okay. hein. bah j'arrête Mais arrête alors Arrête il Arrête Arrête Il était petite fille, il était petite fille euh, l'autre euh, Snize là. Ah oh, bah ouais. Yes. Dégage toi, dégage, dégage. C'est peut-être méchant mais. Méchant. Ok Charim, j'ai de fumer, j'ai te fumer Yeah Euh.. Charim il m'a fait trop stresser, genre. Je vous jure, pendant l'espace d'un instant, je pensais qu'il allait pas me raise. Par contre, le creeper qui explose, qui me, qui me fait découvrir là. Je sais. Je récupère les deux plastrons des deux mecs. je viens de récupérer des bottes. Il est où, Bichard Euh, non, même pas, bah, c'est. C'est des mecs, Bichard Ouais, le... ah, il a tué les deux. Ah, okay. oh, mais il voulait. Le truc en fait c'est que pour le coup la théorie de Scott euh, qu'il avait dit ça se tient hein. C'est qui qui a fait le... Pas qui là-bas Salut Bilou Ouais toi ah. Hey y a en cours. Attends Ah y a, y a une euh... Yes Sache que si tu retournes t'es mort, c'est très important que tu saches Tu ne serais pas assassin ah, bon, tu dois enlever 3 coeurs par coup Ah si je t'ai enlevé 3 coeurs par coup, je t'en ai foutu 4 C'est que tu dois pouvoir plus beaucoup d'HP Tu te rattrape C'est faux Ah là là, t'es mort Non Unko Je survivrai Unko Unko, t'es mort ah. J'ai pas envie Le consentement Tu comprends pas ton rôle pour que tu joues comme ça. Oh la putain. J'ai pas de flèche putain, je suis con j'ai pas d'art. Mais putain je me fais baiser Ah bah t'as Oh putain tu m'as tapé Bon. Ouais. On roule. Pourquoi tu veux comme ça Salvaté ou c'est quoi un l'histoire Bah oh je pense. Quoi Le boss Le boss Le boss Oh le boss chérime Oh le boss Oh c'est passé si peu loin T'as été salvaté ou Non non non, il y, a... je... y avait chérime qui faisait donc... dons. Ah t'es en couple avec chérime, ok. Ouais ouais. Alors Sumo, ils avaient la force, j'étais mort, du coup c'est pour ça que j'ai foncé suite. Vous savez qu'il me fallait absolument que je garde la force et pas eux, genre. J'ai eu chaud, hein. J'ai eu chaud, putain. Par contre, c'est assez équilibré, hein. Il y a des villageois qui meurent, des loups-garous qui meurent, c'est vraiment assez équilibré, regardez-moi ça. Hein. Loup-garou, infecte-père des loups, simple villageois, montreur d'ours, petite fille. C'est vraiment tranquille, On va en fait. Bon bah écoutez, on est reparti. On va essayer de faire de notre mieux. Je viens de ressortir de game. Hein. Je viens de sortir à l'instant. J'ai 3 hein. Vraiment, je suis terrifié, sérieux. C'est, je suis, suis dégoûté. J'ai passé une game de merde. Je suis même pas stuff max. J'ai un stack de plumes. Ah oh, mais attends, j'ai 22 flint Est-ce que je le tente Celui-là, frère. Mais deux cases je les sérieux. Ah si... Je le sais quoi, mais... Forcément, on a l'info aussi, là, hein, méchant. Oh, y'a quelqu'un là euh okay. Ah Ah Ah bah tu devrais vraiment pas, hein. Vraiment, vraiment pas, hein. es sûr de toi Oui, vraiment, vraiment. C'est mes... oh. Non, non, mais j'ai l'info, j'ai l'info aussi, j'ai l'info aussi. Ah oui. Ouais, oui, oui, oui! Il était quoi? J'ai pas eu le rôle. Cupi. Ouais, je l'avais. Ah les Cupis ils sont, ils sont solo? Non, mais Même genre. Si euh... Mais le couple est pas mort du coup. Bah du coup il. Mais du coup ouais. il était gentil. Non, il était Il était, était... était peut-être infecté après, je sais pas. Yo! Avec euh, elle. Ça, bah c'est quoi ça? Ça <rire> va le fait... tuer Et hein, vous, vous bougez pas. Non. vraiment. Et vous, vous, crois, genre, vrai. Et vous, vous, vous pas, restez là sans bébé. Allo? Non, mais Bichard, fais pas ça. Bichard, non. Casse-toi, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ah! Attends quoi? Non plus, Bichard. T'en sais qui avec Bichard derrière? Oh non. Je savais pas que t'étais cupie, bro. Je savais pas que c'était toi. Hein. C'est pas de chance. Hein. Par contre, je comprends pas comment ça se fait que c'est passé tout à l'heure. Hein. J'étais full cramé. Ils ont pas eu l'info. Ils ont pas eu l'info que j'étais méchant. Et hey, salut Et hey, mais non toi t'es méchant, toi t'es encore méchant <rire> Oh je vais devoir courir Et punch Sinon ouais, ça va bien Si tu me tues, si tu me tues je vais devoir réviser Bah oui justement, pour la passesse bro C'est pour moi en fait que tu fais ça bah lui. Non non bah non non, sûr, non c est c est pour la passesse C'est pour la passesse les gars, c'est pour la passesse je suis en train de tuer tous les léger par contre. Il y a tous les loups garous qui meurent. Hein. <rire> On est dans la sauce. Il, y a, il y a quoi comme autre loup Mais il est assassin alors il est pas feu-follé hein. Il a ouais, devienné bon les... il a devin les loups gros de nuit. Il... il est assassin et du coup Bichard serait feu follé, ce qui expliquerait. Il est le seul côté, hein. Ah, attention, Bichard Bichard viens, viens, viens, viens, pas plus viens, viens, d'attaquer comme ça et tout vas-y viens, oh, Pourquoi viens, viens, pas voir Oh y je suis un oh putain je suis un con euh, oh, putain, oh, tu vas me savoir... Mais c'est je le savais même pas. Mais <rire> <rire> <rire> c'est le feu follet qui a pas l'absorbe! Mais t'es solo aussi! <rire> mais je suis mort! <rire> il est vraiment en train d'essayer là! Mais c'est nécessaire! Il y a le débit non? Non, non, mais c'est le feu follet qui a pas l'absorbe! Mais, il est... mais, est... Non, mais oui, par contre, ça a pas journée. passé! La preuve là, T'en as juste je pas nuit hein! Mais non, mais, mais vraiment. Mais bah si, si, si, si, si, Vraiment, s'il si y a autre chose, c'est pas Aslo, fait Aslo, ça, Aslo je... vraiment, Aslo, vraiment, il est feu Mais que il je sois ou, ou pas, de toute façon, t'es méchant! Bah oui, mais toi aussi, quoi! Eh les gars, me ce qu'on va faire! Non, bâtard! Tu t'es donné des infos et tout, et toi, tu me laisses tout seul! Bah, t'es solo, bro! Mais je te promets que je ne suis pas feu folé, et que pourtant, j'ai ça! Mais mmh, en vrai, j'ai mis Ah, bâtard! <rire> T'as bien, wesh! Ouais. Oui, tu, tu mets trois corps par coup En vrai, j'ai aucune idée si c'est le feu follet qui fait ça. <rire> <rire> j'ai aucune idée. Aïe aïe aïe, je n'ai aucune idée si c'est le feu follet qui fait ça, vraiment. Vraiment, je suis désolé, mais c'était tout ouais. droit. Tu m'as offert la porte de, de sortie là. Yeah. Retourne-toi, fan On fight Fat, fight. retourne-toi, fonce-toi oui Ah, ils s'en bas les couilles. Non, mais non super... Voilà, là, c'est un vrai gars ça. Oh bâtard Oh merde Là c'est la D, aïe Oh merde Il est lgb au reste <rire> oh oui bien sûr mon gars, ça va mal Bah j'ai force sur ouais, ouais. ouais. <rire> un 4 quoi, j'ai conseillé le nom de coups J'ai un truc que tu n'as pas en fait Et nous on oh. est des frères Oh non, oui ok Il le truc trop fort parce qu'en premier les truckers partent au Bichard Topo, topo, topo Bah moi ouais, j'joue pas après, Oh non ça part Ok Bichard C'est bon Jésus Ah, t'inquiète, t'inquiète, je suis pas une Oh, c'est Oh, Bichard Non, <rire> <rire> Bichard, je dirais, il a un sourire à côté là. De fou Trop content ce bâtard. Oh, mais merde ouais, ouais. Aïe ah, Quoi <rire> <Pardon> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Non, oh, non, non, non, les non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, elle sait qu'on a fait un marathon de 10 minutes avec lui hein! Allez! Moi j'ai dit que j'allais twerker sur ton corps mais. Le reste! Non, non, non, non! Laissez nous deux! laissez juste laissez nous deux! Il y a deux! Je le tape pas! Ah mais putain, mais le punch! c'est un peu... Mais Bichard! Oui, non, mais c'était un bug! Oh non, Bichard! Oh Non, mais putain, t'as pas récupéré les gars! Mais j'avais la flèche! Ah mais trop chiant! Faut arrêter le punch! Se fait pousse-moi, voilà, tu vois, moi j'ai pas un gros cul. Moi voilà. ouais, la salle, ça pousse pas. Oh <rire> bichard, tiens, tiens, va au pas Oh, mais je suis une merde. Mais non, non, t'es pas une merde. Touche euh, un Ah, y'a t'as t'as Merci Brook. Merci. Merci. Bah, touche, C'est moi que tu utilises le poste, c'est un enfant qui meurt dans le monde. Oh <rire> ah, la merde hein. C'est une merde, je te jure. C'est vrai hein Eh hey, c'est vérité là, oh Monde dit... Mais NON Attends ah, on a un spectateur est... qui s'est là avec nous on peut pas faire un truc Et moi bon, il dit joué En vrai ah, c'est bon, ouais, il va bien saouler là, là. là Mais QUOI non, non. <rire> <rire> Mais QUOI Non mais ça fait des changements de joueurs là il ok, ah, et il a Abso quand... Oh, oh le boss oh. Ah mais il gros, est En gros, je t'explique la situation, oh, Asno oui, m'a abandonné oui, oui. parce que j'avais eu un bug d'abso et Bichard s'en est servi contre moi. c'est un bug ouais, c'est pas trop lui du coup, c'est un ball -ball. Bah ouais, ouais. Ah, quoi, ouais. Et il, va nous, il va vraiment nous prendre à l'endroit ah, si oui, fais, oui, oui. Bichard fait proche. Oui, non, là oui, ça va être compliqué là. Je suis à faire. Il a Decker Non mais justement, je veux qu'il se retourne. Non mais je ne prends plus de par contre. Non, j'ai pas je j'ai un rôle de merde, il sert à Merci. Oh là là Il Ah, c'est une merde de reste. Ah Et... <rire> oh Mais. Colanta là, Colanta, vas-y, vas-y. Mais bien sûr a... Oh Je vole Oh non, oh ah, non. Ah, non, attends oh, attends, attends Merci, tant, tant, tant. Beaucoup. Tant, tant, tant. merci Merci Hop. Merci Ah, bon, il est mort Il mon mort Puis est mort Il est mort Il est Il est Il est ah, ah mais merde hein. Je suis mais c'est très limité sinon mmh. Non Oui non mais... Ah bah je suis mort Ah bah, bah voilà ça fera une guerre. Mais non mais il va juste en point euh, au punch là Oh bah ouais. <rire> Ouais, j'avoue, je fais le avec mes gars. Par pas un bon Ah, j'ai, j'ai, j'ai. Très bien joué, bien joué. Oh, le oh punch, mon hein. dieu! C'est pas possible! C'est pas <rire> possible! Ah oh, oui, non, c'est fort le punch lui. C'est trop fort. Vraiment, je pense que euh, ce premier degré, faudrait le euh, laisser juste au coup -pire. Oh, c'était si serré! Faut que je change tellement de choses dans mon stuff là! Ouais, bro! Bro! Bro! Bro! Bro! chérim. Sherim! Sherim! Sherim! C'est une autre. Oh, oh on, non. Va vous aider, on va vous baiser, on va vous baiser. Non, non, bah non. T'as pas une gap, Sherim? Ouais, ça va, j'aurais 35. Bah, je veux bien qu'on oh me drop un peu aussi, ouais. En vrai, chérim, là, ouais, ouais, faudrait ouais, ouais, qu'on ouais, ouais, ouais. qu qu qu court et qu'on mette une stratégie en place. place. En fait, j'ai la J'ai la <rire> Oh, les stuff de Nova! Ah, oui, j'ai fait un AV3. Mais c'est bon, je sais qu'il a des quoi, Bicha. Oh T'as double rock. Je oh. faire la Là. vidéo comme toi. Genre le même TikTok que toi. Bah je peux faire le même avec si le mineur, je rappelle. Je pas que j'ai moins confiance gap. en toi, mais j'ai des T'as combien de, de gaps euh, Kill a très bien joué. Drop des gaps, drop des gaps, drop des gaps. Derrière derrière moi Oui oui oui On va le baiser On va le baiser Non non du coup non mais c'est toi qui vas te faire baiser là J'ai pas envie Euh bah t'es mineur Justement là il a le problème Oh tu sais Je t'embauche je j'arrive je t'aubas t'abus Encore route t'as encore Non, mais c'est quoi cette Vas-y vas-y vas-y Oui J'ai c'était tellement dur Aïe aïe aïe J'avais plus de gaffe J'étais cul ah, dommage. Euh, ah, c'est coup de foudre, mmh. La game, je te jure. Mmh. Attends, c'est Ouais, ouais, j'ai vraiment, vraiment poutré toute la game, ah, genre. Je... Mais c'est ce que oh, j'avais ai dit. Ah. Moi, j'étais mineur, hein, ça fait de... Oh, Je l'avais mérité de... tellement, de... j'ai fait un 1v3, genre. Chaque fois que tu utilises le poste, c'est un enfant qui meurt dans le monde. Oh la merde. C'est une merde, je jure, jure. Oh, mais c'est vrai, hein. Eh, c'est vérité, là, oh.